Deuxième épisode du voyage de naissance à l'étranger. On va visiter un second hôpital. On se réveille tardivement après une longue soirée entre entrepreneurs et investisseurs francophones installés à Playa del Carmen. Beaucoup, beaucoup de profils intéressants, dont un couple qui a investi cinq fois dans l'immobilier ici, qui a une agence immobilière, si j'ai bien compris, et dans les francophones à faire la même chose. On a parlé jusqu'à 2 heures du matin, échange très fructueux, synergie à utiliser certainement. Donc là, on est en direction du deuxième hôpital. Dans le cadre du voyage de naissance, hein, dont j'ai commencé à te parler sur la chaîne. On est dans notre quartier là. Il fait beau, il fait chaud, on sent bon le sable chaud. Je vais te montrer des images, euh, si je peux, de l'hôpital. Te parler des conditions. Un autre avantage intéressant dont j'ai oublié de te parler au sujet de la naissance au Mexique, c'est que euh, en donnant naissance ici, tu as directement la résidence permanente. D'accord Au terme de deux ans de détention de résidence permanente, tu es éligible pour... Faire une demande de citoyenneté mexicaine. Normalement, euh, normalement bah, c'est euh, un process plus long, c'est un process de 5 ans. Donc là, c'est court-circuité à deux années. Et euh, il, faut, il faut pouvoir être capable de faire un test de langue, donc de parler espagnol, mais aussi de culture qui s'avère être assez compliqué. Mais voilà, toujours dans le but d'ajouter plus d'options, de liberté d'abondance à notre vie. D'avoir une solution qui te mène un nouveau passeport, c'est ça n'a pas de prix. Hein, surtout par les temps qui courent, tu es au courant. Et sinon, bah, je t'invite à, à te renseigner. Hein. Donc là, tu vois, on est dans, dans le quartier, ça se développe. Beaucoup de, de constructions, beaucoup de nouveaux projets. Il y en a un ici, un là-bas. Alors, est-ce que ça aboutit quel promoteur choisir, pour s'assurer que personne ne parte avec les dépôts et les fermes boutiques, voilà, avec qui travailler pour, pour, que, pour que les projets sortent de terre, et eh bien ça c'est un, un sujet, c'est un vrai sujet, c'est en partie pour ça qu'on est au Mexique, pour faire une étude de terrain et, et se rapprocher des, des personnes de confiance. à la tablée d'entrepreneurs dont je t'ai parlé à l'instant, des personnes ont acheté neuf sur plan, et, euh, et ont reçu leur, leur clé, leur appartement fini, avec quelques, quelques petites déconvenues au passage, mais euh, d'ordre de peinture, de couleurs, etc. Donc rien de grave. Donc, euh, moi qui suis habitué d'investir à l'étranger, euh, je connais la, la, les précautions à prendre. Et même si chaque marché euh, comporte des spécificités, euh, la, la, démarche, euh, la démarche est un peu semblable. Il voilà, faut bien s'entourer, il faut bien sélectionner. Euh, la signature se fait chez le notaire, etc. Allez, on trouve un taxi et, et, et, et, et je te montre l'hôpital. Ah oui, c'est ce Hôpital Cole Hôpital Irchel. Le premier était Costa Med, le second Hircell. Let's go et On a trouvé un taxi, 100 pesos. 100 pesos, ce qui équivaut à... à 5 euros. 5 euros pour 10 minutes, 10-15 minutes de course. On est sur le trajet, donc tout va bien. Je te montre des petites images de la ville. Oh, oh, Les amis, ce sera XL. On a fait le dépôt de 30% du montant total, comme ça c'est réglé. On n'a plus qu'à se, à se présenter le jour, le jour J, payer le solde, je paierai par carte. Et pourquoi on choisit XL euh, Pour différentes raisons. Premièrement, c'est un package 22 000 pour 48 heures. Oui, pour 48 heures. C'est un package qui inclut 48 heures de présence, plutôt que le costamètre précédent que tu as aperçu sur la chaîne plus tôt, où c'est un forfait de 24 heures seulement. Le prix est de 22 000 pesos. 22 000 pesos est peut-être 1.1 1010 euros. 1010 euros. Tandis qu'avant c'était 1077. Ok. Tandis que le Costamed Med, it was 900, but just for 24 hours. Yes. Dans cet hôpital, ils ont plus l'intention de, de se focaliser sur une naissance voie basse. Um, donc ça, c'est très bien. Ils sont plus sur natural birth. Yes. Right? So what? They give like for like 48 hours that you deliver by yourself. Et ça fait ça fait lien direct avec les 48 heures, c'est que dans l'hôpital précédent à Costa-Med, c'est un package de 24 heures, donc ils font ça un peu dans le rush, quoi. Ils, provoquent, ils provoquent un peu la naissance, tandis que là ça se fait plus naturellement, ça se fait plus naturellement et ils prennent le temps, donc ça c'est très bien. Les chambres, euh, avec fenêtres, hauteur sous plafond, Netflix, enfin tout est là. C'est de quality of the rooms, are much better. Yeah, c'est plus grand, c'est plus spacieux, on respire mieux, il y a plus de luminosité. des yeah. uh, windows aussi. Mm -hmm. so, uh, donc uh, donc uh, pour nous, il y a des, des fenêtres, de l'espace, du volume, c'est beaucoup mieux, on se sent bien plus à l'aise. Qu'à Costa Med, il n'y avait pas de fenêtres par exemple. Et, et la pièce pour délivrer, la delivery room, la delivery room et, et is better as well, correct Yes, it's bigger, better. They have baths, a bowl, you know. On a on a donc la possibilité de faire la naissance in the bath, euh, dans l'eau. Donc c'est très bien si elle si, elle, si, elle, si sent prête, si elle se sent prête, on, on fera probablement ça. Il y a une, il y a une et une balle orthopédique de gym, etc. Donc ça lui, plaît. Ça lui va mieux, c'est bien mieux. Ah, It's better, much better, yeah. etc looks better, more space. Et aussi, la différence avec Costamed, c'est que là, on peut amener la doula et moi. Donc, il peut y avoir doula, moi, dans la même chambre puisqu'elle est bien plus spacieuse. Donc, en fin de compte. C'est plus adapté. Yeah, et par exemple, la nourriture à Costa Med, vous ne pouvez pas prendre et ils ne vous nourrissent pas. Mais ici, ils disent Exact. Aussi, un autre point intéressant, c'est qu'à Costa Med, je ne pouvais pas ramener ma nourriture de l'extérieur. Euh, bah, il faut que je me nourrisse, hein, il faut nourrir la bête. Tandis qu'ici, on peut ramener de la, de la nourriture de l'extérieur. Et en plus, plus, c'est un café, un restaurant. Yeah, right, right next door, à, à côté, enfin, la porte, la porte dans l'établissement voisin. Only mm -hmm. I don't see any minuses, so. Donc pour ces raisons, on choisit choisi XJ, XJ. et peut-être que tu as entendu parler bah, c'est vraiment pour les initiés qui ont fait leur recherche Mother of Galenia. Il y avait l'option Galenia à Cancun. Um, Costamed et XJ, on choisit choisi galenia very bad experience of Galegna. Honestly, euh, la première fois qu'on arrive à Galenia, ils nous demandent, est-ce que vous êtes résident ici euh, bah, Je peux comprendre, hein. je peux comprendre qu'ils définissent le, le client à qui ils ont affaire, puisque si tu es, si tu es résident ou pas, il y a des, des prix différents en fait, tu as, as le tarif résident, tu as le tarif mexicain disons, et le tarif touriste, c'est normal. Donc, euh, mais l'expérience de Galénia était assez désagréable dans le sens où euh, bah, c'était les premières questions, c'était quasi même avant de nous souhaiter la bienvenue. Vous êtes résident, vous, êtes, euh, vous louez un appartement ici, tout de suite dans, dans une session d'interrogation. Euh, et, et de plus, c'est à Cancun une ville qu'on n'aime pas. Euh, petite notion importante. Dans le dossier à constituer, là, tu vois, on a signé un contrat, je t'ai montré les images. Il faut euh, apporter preuve de, do de domicile, euh, un contrat de location ou bien, euh, ou bien une facture d'électricité ou d'eau. Voilà, on avance. On a déjà fait la réservation de 30% du prix, donc 7000 pesos. 7000 pesos et 30% de 340. 30. 340. Et maintenant, on va juste attendre et voir. On est à 4 we'll semaines. Et on va partager l'expérience de ce que c'était. Ça ressemble like, à bien, mais voir comment ça va aller pratiquement. Mm -hmm. Well done. La suite au prochain est naturellement, si tu veux euh, être notifié en temps réel d'opportunités d'investissement à l'étranger, de résidence, pour diversifier sur le plan géographique, te mettre en sécurité, que ce soit physique ou patrimonial. Eh bien, je t'invite à t'inscrire à la lettre privée Life Invest en description ci-dessous. On envoie des mails chaque semaine de qualité. Au plaisir de te retrouver et à la prochaine pour la prochaine vidéo.